suivons le deuxième dimanche de l'Avent Lecture du livre du prophète Isaïe Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, Proclamez que son service est accompli, Que son crime est expié, Qu'elle a reçu de la main du Seigneur Le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame dans le désert Préparez le chemin du Seigneur, tracez ses doigts dans les terres arides, une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escapements se changent en plaine et les sommets en l'âge varlé. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes de bonnes nouvelles à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes de bonnes nouvelles à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Judas voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits. Et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui. Et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir Seigneur ton amour et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre Apôtre bien aimés il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers nous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on y fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tâche ni défaut, dans la paix. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Commencement de l'évangile de Jésus Christ, fils de Dieu Il est écrit dans Isaïe, le prophète Voici que j'envoie mon messager en avant de toi Pour ouvrir ton chemin Voix de celui qui crie dans le désert Préparez le chemin du Seigneur Rendez droit ses sentiers Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. vrai et sœurs, une bonne nouvelle pour Jérusalem et toute la terre. Oubliant tous nos péchés, Dieu lui-même vient à notre rencontre. Traçons dans la terre aride une route pour notre Dieu. En ce deuxième dimanche de l'Avent, la parole de Dieu nous invite à l'espérance. Dieu nous promet la consolation et la justice. Il marche avec son peuple et aplanit sa route. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route, convertissez-vous. C'est ce qui nous est demandé pour être en état d'accueil. À l'appel du prophète Jean-Baptiste depuis le désert, une grande foule va se faire baptiser, reconnaissant ses péchés, désireuse d'une vie nouvelle. Elle n'attendait que cet appel. Entendons l'appel qui nous est adressé aujourd'hui. Il n'est pas question de faire des efforts, de devenir meilleur, mais de devenir autre. C'est à de vrais retournements que nous sommes tous appelés, pas seulement à confesser nos péchés. Le baptême dans l'eau de Jean-Baptiste n'est qu'une étape dans la vie d'un homme. Il lui reste à se laisser habiter par le feu de l'Esprit. Dieu ne semble pas pressé. Qu'attend-il donc pour tenir sa promesse, semble penser certaines personnes s'il semble tarder, c'est pour nous, car il veut que tous aient le temps de se convertir. Mais en même temps, Dieu brûle d'impatience de libérer son peuple. La route normale devrait contourner le désert, mais ce serait trop long. Il préfère le traverser. Le temps de l'avant est l'occasion d'expérimenter sa patience et orienter nos regards vers un monde nouveau, une terre nouvelle dit Pierre dans sa deuxième lettre, une terre d'amitié et de fraternité. Notre vie elle-même ne serait-elle pas parfois ce désert que Dieu veut traverser, un désert avec des ravins à combler, des montagnes à aplanir, des passages tortueux à redresser N'ai-je pas laissé se creuser des fossés qui me coupent de Dieu ou des autres N'y aurait-il pas des passerelles à lancer en leur direction. Ces montagnes abaissées, ce sont tous ces obstacles qui m'empêchent de les voir vraiment et qui les empêchent de me rejoindre. Le temps de l'avant vient nous dire que la conversion est possible. Il suffit de chercher à déblayer notre cœur, enlever les obstacles qui empêchent Dieu d'entrer dans notre vie. Il ne s'agit pas simplement de voir nos défauts, nos excès, mais de discerner sur quoi porter l'effort pour mieux avancer. C'est cette attitude qui permet au Seigneur d'agir efficacement en nous et à travers nous changer le monde. Préparer le chemin du Seigneur, telle est l'invitation qui nous est faite aujourd'hui et toujours nous sommes tous invités à regarder notre vie pour voir ce qui doit être amélioré ou changé, afin de permettre au Seigneur d'arriver jusqu'à nous. Si ce que nous attendons, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, travaillons à les faire advenir. Dieu ne veut rien faire sans nous, mais à chacun de nos efforts, il donne une dimension inimaginable. Celui qui vient, c'est l'amour en personne qui conduit, qui rassemble, qui porte sur son cœur, qui prend soin. Voyons quel genre de chrétien que nous devons être, quel sainteté de vie, quel respect de Dieu nous devons avoir.